Bonsoir tout le monde et encore une fois bienvenue sur la chaîne de professionnels Geek. Alors, aujourd'hui, euh, petite astuce pour pouvoir euh, de 1 naviguer euh, plus rapidement que le débit que vous pouvez en fait avoir en étant abonné en ADSL chez euh, n'importe quel opérateur, sauf si vous êtes en fibre optique. Mais même en fibre optique, vous aurez, euh, on va dire, vous n'aurez pas en fait ce débit que vous allez pouvoir remarquer. Et la seconde chose c'est pouvoir télécharger par une interface qui vous permet par la suite d'avoir on va dire ce que vous téléchargez par la suite sur votre ordinateur. Alors cette interface on va la voir ensemble donc c'est ce site qui s'appelle rab, rabit Donc le site c'est rab.it qui vous permet bien sûr de pouvoir accéder à une interface navigable et pouvoir naviguer rapidement comme je le disais et pouvoir télécharger. Donc en accédant directement, ça vous donne cette page. Bien sûr, en étant nouveau, bien sûr, il faut s'inscrire. Donc sur sign up et vous mettez votre nom prénom dans la partie première, votre username, votre pseudo et votre adresse mail ainsi que le mot de passe, bien sûr vous avez l'opportunité également de vous inscrire par le biais du Facebook, donc notification ça ça reste un choix et bien sûr on vous appuyez sur sign up pour pouvoir s'enregistrer, en étant déjà enregistré, je vais y accéder directement, et on va voir comment c'est on entre l'adresse mail le mot de passe on attend un petit peu on va sur go to my home on attend que ça charge à titre d'information c'est une interface qui est également disponible sur iphone malheureusement ce n'est pas encore le cas sur android Donc en accident directement on part sur la partie du milieu qui symbolise un petit écran voilà donc ça me donne bien sûr des sites qui sont directement euh, on va dire comme sur un favori sinon bien sûr on peut écrire euh, n'importe quel site par exemple google.fr donc ce qu'on va faire en premier lieu c'est qu'on va tester le débit Alors donc on va aller sur speed test par exemple alors je fais une fausse voilà fausse frappe voilà. donc ça me donne bien sûr le site et on va vérifier le débit que qu'on peut avoir à titre d'information j'ai un débit euh, qui ne dépasse pas les 12 mégas donc euh, entre 10 et 11, on va dire 11,5. Et, voilà. et on va tester actuellement pour vérifier ce que ça va donner. Vous remarquez que même l'adresse IP. Et vous euh, remarquerez que l'adresse IP en fait euh, ne sera pas la même que la vôtre puisque vous n'êtes pas, on va dire, euh, sur votre propre interface personnelle donc le ping 9 millisecondes Alors, à titre d'information ça bascule entre 2 et 9 donc vous remarquez que le débit 212 210 donc 195,86 Mbps en téléchargement et 120,53 on va relancer un second test ça peut aller jusqu'à 500 mégabits par seconde des fois donc euh, tout dépend du trafic, du temps euh, voilà Alors, on voit ce que le second test va nous donner donc là vous remarquez que ça dépasse les 198 donc 244.38 en téléchargement et 116.42 en upload alors donc comme je disais il y a un moyen de naviguer, de regarder des vidéos euh, sans aucun problème et plus rapidement que en étant sur notre propre débit. mais le plus important c'est pouvoir télécharger donc on va essayer et l'astuce est là On va essayer par exemple le, le site Canin. On va voir ce que ça va donner. Tant d'autres... Ça bloque apparemment... Non, enfin, ça a déjà donné en fait. Voilà. Donc, on va pouvoir essayer de télécharger je sais pas, de je sais pas si ça va nous donner dans le même Il y a également un changement par rapport au clavier. Parce que c'est en azerty. C'est pas bon du tout. On fait les choses en live, donc, même si ça foire, au moins vous voyez comment ça passe. On fait les choses ensemble. Donc vous remarquez que c'est ce 252 mégabits pour télécharger. Donc on va lancer le téléchargement. Et, vous remarquez que, il est déjà terminé. Donc, l'astuce pour pouvoir récupérer ce qu'on a téléchargé sur cette interface. Par exemple, on peut aller sur Dropbox. Je pense que tout le monde connaît Dropbox. Donc on va aller dessus. On va se connecter pour ceux qui n'ont pas. Vous pouvez vous inscrire. C'est un cloud de partage, de récupération. Voilà. Alors, si je ne fais pas de bêtises, voilà. Donc, petit bug. ça peut arriver surtout que c'est gratuit des fois voilà c'est pas évident donc petite erreur dans la saisie comme d'habitude et voilà donc on va sur la partie Dropbox et... transfert où est voilà transférer je l'ai vu donc on choisit des fichiers donc on part sur rabbit et puis download on sélectionne le fichier qui est de 271,77 mb on va voir combien de temps ça va prendre pour l'uploader. Donc là, il est en cours d'upload. Bien sûr, euh, ça reste un test, c'est juste pour vous montrer euh, comment ça marche. Toujours en encore de d'uploader. Il a dépassé les. Les 50%. Plus que 35 secondes. Bien sûr, par la suite, il faut que le, le programme Dropbox soit téléchargé et installé sur votre ordinateur, qui n'est pas d'ailleurs très volumineux. Et euh, en y accédant via l'interface du programme lui-même, vous pouvez déplacer les fichiers que vous avez actuellement, par exemple, euh, transmis à partir euh, de Rabbit sur votre ordinateur. Euh, sans pouvoir on va dire le télécharger puisqu'il est déjà on va dire d'une certaine manière euh, téléchargé euh, chez vous alors que euh, ça a été fait avec un débit euh, très très euh, phénoménal et euh, qui n'a pas pris beaucoup de temps donc voilà ça a pris je dirais deux minutes deux et demi et euh, voilà donc le fichier il est bien là que vous pouvez avoir ainsi hein, euh, bien sûr euh, voilà donc le fichier Cantasia 8.6.0 build euh, voilà euh, 2079 fr donc euh, je pense que c'est assez clair euh, si vous avez des questions euh, n'hésitez pas je peux refaire la vidéo si vous le souhaitez mais je pense je pense surtout que euh, le plus important euh, a été communiqué sur ce voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous verrez la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous inscrire à notre chaîne pour avoir plus de vidéos. Excellente journée.